Chers amis de la Fondation, L'année que nous vivons est sans nul doute extraordinaire. Nul ne pouvait imaginer que nous serions soumis à un repli sur soi d'une telle ampleur. Le monde culturel est touché en plein cœur. Chacun cherche des solutions pour s'en sortir. La Fondation Paul Duhem, quant à elle, affiche une volonté d'exister que vous avez décidé de partager. Nous vous en remercions de tout cœur. L'exposition, accrochée au Simez, notre lieu de visite, sont pour le moins originales. Bruno Gérard s'est employé à mettre en avant des œuvres qu'il nomme secrètes. Pour avoir accompagné son parcours durant toutes ces années, je témoigne de la force que je retrouve aujourd'hui sur ces murs. Les œuvres y sont mises en dialogue, fièrement installées, parfois ajustées dans le vide et ne gardant l'équilibre que grâce à un clou. Nous sommes impatients de pouvoir vous inviter à nous rejoindre en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Dès que la possibilité nous en sera offerte, nous ouvrirons toutes grandes nos portes et nous vous consacrerons à un moment convivial qui nous permettra de mieux faire connaissance et de vous expliquer avec passion les œuvres exposées, quelques anecdotes sur les artistes mais également nos projets pour le futur. Ne perdez pas contact, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Des capsules vidéo seront également diffusées sur Youtube et surtout, surtout, parlez-nous autour de vous, car chaque geste compte.